Bonjour, c'est Cécile, bienvenue dans un nouveau Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vous présente un, lit, présente un livre qui s'appelle Une cuisine du monde pour les bébés. C'est un livre que j'ai testé avec mon propre bébé et que j'ai beaucoup offert à des amis jeunes mamans. C'est un voyage culinaire. Dedans, on retrouve plein de recettes du monde entier pour donner des nouvelles idées et changer un, peu, un petit peu du petit pot carotte blédina. Donc, on a des recettes du Brésil, d'Argentine. C'est un vrai voyage d'Italie, d'Afrique. Plein de recettes du monde entier pour euh, faire à manger à votre bébé à partir de 5 mois et jusqu'à à peu près un an. Il euh, y a du sucré, il y a du salé, il y a plein de recettes différentes euh, avec des textures différentes. C'est aussi un livre dans lequel on apprend des choses sur les bébés dans les différents pays. Il y a des petites anecdotes à chaque, euh, à chaque page. On apprend par exemple qu'en Italie, pour annoncer une naissance, les nouveaux parents mettent un nœud sur leur, euh, la porte de leur maison. Plein de petites anecdotes. Et puis c'est aussi un livre avec de très très belles illustrations. Des vraiment belles images sur les bébés dans le monde entier et c'est aussi l'occasion de vous prévenir que les livres sur les bébés pour les parents pour les éducateurs pour les assistantes maternelles ont déménagé dans la bibliothèque avant ils étaient dans les documentaires pour tous et maintenant ils sont dans l'espace jeunesse dans ce meuble sur cette petite étagère vous retrouverez tous les livres sur l'accouchement sur le portage, sur la propreté, sur l'allaitement. Donc voilà, maintenant vous les retrouverez ici. Voilà, c'est terminé. À bientôt dans un nouveau Grand Méchant Book.